Lucli, fidèle aux valeurs qu'il apporte, a toujours souhaité être ouverte à chacun sans distinction d'origine sociale. Outre le fait que nous calculons les frais d'inscription de nos étudiants en considération de la situation matérielle concrète de leur famille, nous avons pu, grâce à vous, développer un dispositif de bourse au mérite propre à Lucli. Nous espérons aujourd'hui, toujours grâce à vous, pérenniser renforcer, diversifier ces aides dont nous percevons tous les jours l'extraordinaire fécondité. Il en va de la fidélité à ce que nous sommes et de notre responsabilité sociale.